En fait, j'avais écrit avec Sébastien Berchler et direct une, le long métrage, Rascal, et c'est Manuel Chiche qui m'a demandé... J'avais déjà fait un court métrage il y a quelques années qui s'appelle Le Baiser, qui est un plan séquence avec Hafsi Il m'avait demandé de refaire un court métrage qui soit dans la même énergie que Les Rascals, c'est un film d'époque et pour un premier film. Eh c'est assez compliqué de dire qu'on va faire un premier film alors que personne ne me connaît, avec de nouveaux acteurs, pour les financements, il faut rassurer, euh, leur montrer que je suis capable de filmer comme, un film historique avec la cascade, donc on a de faire un court-métrage sur la même énergie. Et euh, bah, du coup, on est parti sur Soldat Noir, parce que c'est une histoire qu'on voulait raconter avec mes, mes scénaristes, on est parti là-dessus. Ce qui est commun, c'est la thématique de l'époque, euh, avec euh, l'antagonisme qui est lié à, à l'extrême droite et les skinheads. Et même, il y a aussi le fait qu'on parle de la jeunesse des années 80, de, des phénomènes de bande sauf que... Euh, Soldat Noir, en fait, on va dire que c'est un, une séquelle de, de Rascal, ou Rascal est un préquel à Soldat Noir, parce qu'on a un peu une, une origin story de comment les premières bandes bonnettes, enfin skinheads, se sont radicalisées pour devenir des bonnettes, euh, par rapport à la première génération de skin qui n'était pas, pas politisée, qui n'était pas raciste, qui avait juste un rapport à, à la fête à la violence, euh, euh, particulier mais qui n'était pas motivé par du racisme ou par, par, par mmh. des idées politiques. Je crois, pour un contexte pas sur temporel très précis, je crois, euh, Rascal c'est 84 mmh. et Soldat Noir c'est 86. Ouais. Mmh. Et c'est la fin de Rascal d'ailleurs. Des pilotes dans Rascal c'est 86. Moi en 84 j'ai 8 ans, euh, mmh. donc je suis gamin, mais, euh, mais c'est vrai que je me rappelle le fait de, de, de, de, de l'émergence du Front National. Jean-Marie Le Pen c'est un personnage qu'on voyait à la télévision. Avec, euh, avec ses sorties, donc euh, ils sont plus euh, aux alentours de 86-87, mais, euh, mais en tout cas c'est un personnage, oui, euh, qui a marqué l'enfance. Euh, euh, 84 c'est peut-être plus le début des années, Touche pas mon pote, tout ça, donc le racisme c'était un truc euh, qu'on connaissait. Le, tout ce qui était lié au, au skinhead euh, c'était des conversations... Euh, de cours de récréation ou dans, dans les quartiers populaires il y avait toujours quelqu'un qui disait ah, mais j'ai un pote enfin le, un, un, le frère, le frère d'un pote qui s'est fait attraper ou qui s'est fait courser donc tout ça c'était des, des rumeurs qu'on qu qu alimentait mais voilà après avec Sébastien et avec Vira quand on s'est dit on va faire une histoire sur les années 80 au départ on se dit on voulait juste raconter une histoire de bande et en faisant nos recherches on a fait des recherches pendant dimanche on s'est rendu compte qu'il y avait toujours justement le spectre bonnet qui revenait et on pouvait pas raconter une histoire de bande sans sans, en occultant les skinheads, c'est pas possible en fait donc du coup c'est là que finalement justement l'antagoniste on serait dit ce sera les skinheads et puis après on voulait raconter une bande et on voulait raconter les années 80 comme on l'a jamais, jamais connu parce que c'est vrai que les années 80 tout de suite on pense plus à votre bande Zulu mais c'est la deuxième moitié des années 80 et la première moitié des années 80 les, les jeunes étaient plus dans des bandes rockabilly euh, et, euh, parce que le hip hop n'est pas encore là vraiment et, et, mm -hmm. et donc euh, c'est pas du tout la même figure mais c'est vrai que pour, la, pour plein de gens, c'est assez, assez, assez compliqué de se dire qu'au début des années 80, il y avait des gars qui s'habillaient en 50s, et qui écoutaient de la musique euh, du rock, euh, rockabilly, qui roulaient dans les Américaines, dans les rues de Paris, qui faisaient des balles à, à République. Et, pourtant, <rire> il avait, Golfe, haut, et euh, pourtant, il y en avait au Golf Droubo. Et pourtant, il y en avait. moi pareil, je me reconnais tout le temps dans ce qu'il dit, c'est que moi, mes connaissances totales hein, de cette époque et euh, c'est grâce au travail d'archives de Jimmy et puis, euh, grâce après, à... lorsqu'on rentre dans le scénario, on, on se rend compte en fait de toute une époque parce que c'est vrai que les années 80, pour beaucoup, en tout cas pour ma génération, c'est euh, l'avènement, on, on pense hip-hop, oui, enfin, 80, oui, 90 sont pense, pense bien sûr, boue, hein, exactement, ouais. euh, les, ouais, les, les shows de Sydney, les choses comme ça, et, euh, et non finalement, il y a, y a toute cette culture, il y, ouais, y a toute la culture du... Des skins et parce que influencé le rock, influencé par l'Angleterre, également aussi beaucoup les États-Unis. Le truc, c'est le propos déjà, c'était de se dire, on va faire un film de bande mm -hmm. euh, parce qu'on a une vraie, une vraie culture des bandes en France, sauf qu'on n'a pas de, de, de cinématographie dessus. Alors que les Américains, ils ont plein de films de bandes à toutes les époques hein. et, euh, et, et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à dire qu'à partir du moment qu'on veut écrire sur les bandes à Paris et que dans les années 80 les bonnettes sont incontournables, les bonnettes c'est une figure politique et c'est le racisme dans la rue donc on est obligé de fait, si jamais on va avoir une, une réalité historique euh, euh, tangible, d'avoir un propos politique. Et, euh, mais c'est pas, euh, pas le propos politique qui devance euh, le cinéma, c'est à dire qu'avant on veut faire une histoire et parce que cette histoire euh, prendre des éléments politiques, et ben forcément on, on est obligé de, de, de dérouler un propos politique, d'avoir un point de vue euh, sur, la, sur la société et euh mais, mais voilà, il y a ce, ce, ce, ce désir d'abord de faire un bon cinéma populaire comme faisait, du Gavras, comme faisait Gavras à un moment donné ou comme faisait Boissé, euh, euh, oui, Boissé aussi. C'est mmh. à dire qu'on a du cinéma populaire euh, et en même temps on raconte quelque chose sur la société qui nous fait réfléchir sur, euh, sur comment notre société est, sur des questions de, de fond et bon, c'était ça l'idée quoi dans les humanités aussi caractérisées c'est que même si on ne on porte pas l'étendard que ce soit politisé par rapport au fait de représenter des ben, personnes noires, une famille antillaise mm. on rentre un peu plus dans cette bande de jeunes cosmopolites on rentre un peu plus dans, dans l'intimité de Rudy mais, euh, et c'est pas pour autre. le fait même de caractériser de représenter euh, ces personnes-là ces personnages-là euh, bah, tout d'un coup il y a aussi une dimension qui s'installe d'elle-même Enfin, C'est vrai que, ouais, de toute façon, que selon ce que tu choisis, il y a forcément une dimension politique. Le mmh. fait de, de vouloir raconter une histoire, parler du déracinement d'une famille antillaise, qui ça n'a jamais été vraiment raconté dans le cinéma français, mmh. d'avoir cette famille qui parle créole tout le temps, ça aussi, quelque part, il y a une décision politique aussi de raconter, euh, eh ben, on va dire, cette immigration, entre guillemets, parce que finalement, ce sont des... Des, des citoyens français qui viennent de l'outre-mer, mais qui sont quand même considérés, parce qu'il y a le paradoxe d'être français avec la gueule d'étranger, il bah, y a aussi ce truc politique de vouloir raconter la France autrement, de raconter d'autres visages de la France. Mais, euh, mais toujours, euh, je me méfie de ça parce que quand je dis qu'on parle de politique tout de suite, on, on rentre dans les films sujets oui. et on n'est plus jamais dans le cinéma. Ça, ça, hein. et on n'est plus dans le cinéma. Alors que nous, vraiment, notre démarche, c'est d'être dans le cinéma et, et, et par le biais du cinéma, on va embrasser des euh, thématiques. Euh, parce qu'on n'est pas là pour faire la morale, on est là pour, euh, avec ce film, procurer des émotions fortes aux spectateurs, euh, le, le, parler à ses tripes, et qu'après, en fait, l'information remonte au cerveau, et que du coup, on se pose des questions, ok, c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de pourquoi, les, est -ce que les, comment vivent les Antillais, euh, euh, comment c'était cette époque avec les skinheads dans la rue, euh, qu'est-ce que c'est de vouloir, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même, c'est la question qu'on se pose avec, avec Frédéric, et tout ça, en fait, ça a amené juste juste dans un spectacle de cinéma et ça, nous, on, ça, on, ça amène le spectateur à réfléchir par lui-même et pas nous qui lui faisons la leçon Mais En fait c'est dès le départ en discutant qu'on qu avait travaillé sur euh, Soldat Noir avec Romain Carcanade, mmh. qui est le chef hop, mmh. euh, je lui ai dit tout de suite en fait j'ai pas envie de faire pas envie de fétichiser euh, les années 80, j'ai pas envie de partir dans du 4 tiers, j'ai pas envie de faire des, des couleurs vives, chaudes j'ai envie de quelque chose de froid euh, parce que j'avais deux références en tête j'avais un, un film allemand que c'est Christian, Christian F 13 ans, prostituée où vraiment la lumière est très froide et euh, j'avais autre, un autre, un autre, une autre référence c'était euh, euh, Ciao Pantin où justement il y a une direction artistique très tranchée en termes de lumière avec justement les contres et tout ça et il y avait aussi euh, un, des travaux photographiques de soul Letter et en discutant avec euh, avec Roman on s'est rendu compte qu'on avait exactement les mêmes références les mêmes envies euh, en tout cas sur euh, il s'est vite retrouvé dans ce que je voulais faire et donc du coup on est parti euh, dans cette direction là de, de vraiment looker le film euh, très froid en partant sur du scope euh, élargir le cadre euh, et, et donc du coup avoir un année 80 qui soit moins euh, comment dire stéréotypé comme on a l'habitude de le voir quoi c'était. Euh, et avoir une autre dimension un peu plus épique, plus épique j'ai envie de dire, peut-être, quelque part. Les années 80, c'était assez coup gorge. Hein, C'est-à-dire que même Samuel Tesser, lui, c'est euh, les années 80, à ces époques-là, il a 14-15 ans, c'est vraiment un enfant euh, euh, de quartier de. Ba de, de, de Barbès. Non, de Belleville, un enfant de Belleville, et il me disait ouais mais moi en fait les ambiances quand j'étais petit, euh, Paris c'était crade, ça puait. Euh, euh, et donc du coup euh, on s'est dit bah, on peut pas faire un, un, le pari qu'on a l'habitude de voir en fait on sait pas euh, comment dire euh, on n'a pas pris comme, comme référence les films années 80 typiques justement il y a cette esthétique un peu, un peu bling bling très, très, très, très flashy et elle est vraiment sur un truc un peu plus euh, terre à terre euh. et c'est pour ça que Ciao Pantin pour ça c'est très bien parce que Ciao Pantin c'est un film qui a été fait en 84 et qui est à l'époque détonne par rapport à ce qui se fait sur les films de l'époque Nous, on a, enfin, avec, ma, avec euh, Marine, Albert. Ma, Marine Albert, qui est la, la directrice de casting, on a fait d'abord un premier tour, on était en plein confinement, donc on a fait pas mal de tapes. Et euh, donc il y a beaucoup de gens qui ont, de tous les bords, qui ont qu on pu. Euh, il y a des gens qui, ont, qui étaient dans, en agence, d'autres qui étaient juste en cours de théâtre, d'autres qui, c'était leur première expérience, ont postulé. Et dans un premier temps, euh, comment on a sélectionné bon, Déjà, bon, c'est sûr, on allait chercher des, des, des gueules et des bons acteurs, mais il fallait qu'on cherche aussi des acteurs qui avaient une façon de parler qui ne soit pas trop marquée euh, par l'accent actuel. Euh, qu'on ait un, un accent un peu neutre, ou euh, qui même qui peut aller sur le titi parisien pour recoller avec la manière de parler qu'on avait dans les années 80. Euh, et donc ça, ça a, été, ça a écarté pas mal de comédiens, même des, des comédiens très bons, parce que... Moi, enfin voilà, quand je regarde un film d'époque qui se passe dans les années 80 et j'entends un mec parler comme, comme en 2022, j'y arrive pas en fait, ça m'empêche ça de rentrer dedans. Et je voulais vraiment dé, euh, dépayser le spectateur, de dire voilà c'est un film historique, c'est un film d'époque, mais on va vraiment voyager dans une autre époque. Et ça passe aussi par l'oralité quoi. Et donc du coup on a sélectionné un certain nombre de talents euh, et après on les a fait bo bosser en binôme. Pour les rascals, par exemple, j'ai fait euh, bosser euh, bah lui Jonathan. Euh, je vais refaire, je vais refaire passer des essais. J'étais vache euh, avec, euh, avec, avec, avec, avec Il a fait normal. des duos avec euh, des, des sauvages potentiels. Ouais, fait vrai. des duos avec euh, des mères avec des mamans potentiels, avec des chics potentiels aussi, euh, avec des mitch potentiels aussi, ouais, pour ouais. voir en fait déjà s'il y avait une alchimie qui se faisait par duo. Après on a fait des trios. Après tout le groupe ensemble pour en, toujours avoir ce truc, ce souci de, ben, il fallait qu'il y ait un truc naturel, organique qui se passe à l'image et qu'on n'ait pas l'impression que ça soit, enfin il fallait qu'il y ait une harmonie à l'image Donc c'était un long travail qui a duré plusieurs, plusieurs mois, plusieurs mois. À la lecture du scénario, moi ce qui me frappe, c'est la dimension humaine et euh, la dimension un peu poétique des personnages, avec la contradiction, avec euh, euh, des Dascali, bien généreuse comme des romans finalement et, et tout ça qui nourrit et dans la pratique théâtrale que, que j'ai et que je continue et que je ne veux pas lâcher euh, c'est euh, la dimension du jeu en tant que comédien plus que des, des, des références c'est-à-dire que finalement des archives suffisent pour s'imprégner pour préparer mmh. Peut-être c'est parce que je n'ai pas forcément confiance en moi et par rapport à ce que je viens d'évoquer, comme j'accorde beaucoup de, de, de, de, comment dire, de, de plaisir à la prépa et m'imprégner un peu à, à la façon acteur studio euh, ou à la façon du théâtre, à être sur le texte et puis le texte et puis sans le texte, en fait, euh, certes je peux improviser, mais s'il n'y a pas le texte au cordeau, je ne peux pas. Moi, dans ma dimension, dans le travail, c'est ce rapport-là, euh, que ce soit le sur un, un plateau de cinéma ou un plateau de théâtre oui, oui je oui je je sais pas moi j'ai euh, et tout à l'heure il paraît oublié moi ça a oublié c'est quelqu'un que j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Lynch j'aime beaucoup Steve McQueen euh, après il y a des courants de cinéma que j'aime bien, il y a tout ce cinéma qu'on parlait tard, de cinéma de bande américain, toute cette mouvance qu'il y a eu à un moment donné entre Outsiders, les Warriors, yeah. euh, Rusty James, euh, ça ce sont des films qu'on qu berçait euh, berçait mon enfance, euh, ah, il y a Ridley Scott aussi, je sais pas, Black Rain c'est un film que, que j'ai beaucoup aimé, enfin voilà, je... Ouais, je consomme pas mal de films. Ouais. Parce qu'en fait, moi quand je découpe mon film, je me posais la question de... J'ai découp... essayé de faire un découpage émotionnel. En fait, chaque plan devait signifier quelque chose, même s'il n'y avait pas de mots, fait qu'on comprenne quelque chose émotionnellement parlant. Et je me posais vraiment la question de... Chaque en fois, fait, j'étais obsédé par une image. Moi, à un moment où j'ai découpé mon film, mon fils, mon fils aîné avait 4 ans. Il découpait ses premiers dessins animés et je voyais à quel point il était engagé dans ce qu'il regardait, à 200%. Et ce qui me motivait, c'était de me dire comment je peux euh, comment je peux engager un spectateur adulte de la même manière que mon fils qui découpe les premiers dessins animés. Et donc, quand je coupé mon film, je pensais quelle émotion va traverser le spectateur pendant cette séquence-là, et ça, ça, présidait en fait à ma manière de, de tourner. Je prends un exemple très concret. Euh, par exemple, la scène, la, la, la scène, euh, la scène euh, comment s'appelle euh, du fourgon à la fin avec euh, avec Mandal. Euh, pour moi ce qui était comme émotion qui était importante c'était le sentiment d'impuissance d'être euh, témoin d'une injustice et on peut rien faire et donc du coup euh, d'être euh, enfermé dans le panier à salade avec les protagonistes avec cette caméra en fait qui ne peut pas filmer le, le drame et on l'entend hors champ et eh bien ça nous mettait en tant que spectateur le même sentiment d'impuissance que Mandal, euh, que premier plan. Et donc en fait, à chaque fois, dans, dans toutes les séquences, en fait, c'était vraiment d'essayer de réfléchir à la mise en scène, comment, en plaçant ma caméra, je peux invoquer euh, une émotion particulière chez le spectateur.